Bonjour à toutes et tous. Alors là, je sens de faire un point sur euh, quelque chose de, euh, de, dont on parle très souvent, qui pose souvent questions et problèmes. C'est ce qu'on appelle la confiance en soi. Parfois, on parle aussi d'estime de soi. Je vais traiter les deux en même temps, même s'il y, y a une nuance. Alors, confiance, c'est plutôt... Euh, de l'ordre des, des capacités, hein. souvent on dit avoir confiance en ses capacités, et l'estime c'est plutôt de l'ordre de, de la valeur, avoir, une, avoir conscience là, de, de sa valeur, de, de la valeur de, de soi-même. Alors quand j'entends ça, confiance en soi, estime de soi, j'ai envie de, de poser la question, mais confiance en qui Estime de qui C'est qui, ce, qui ce soi et justement, on peut, je pense que c'est là, là que le bas c'est là que le. Euh, qui est peut-être une, une clé euh, par rapport à ça. C'est euh, si, si ce soit dans lequel on devrait avoir confiance, c'est le, le petit soi-même, le petit soi-même tout séché qu'on pourrait appeler euh, l'ego. Euh, autrement dit, le. le ce, ce qu'on croit être et ce qu'on croit être et euh, ce qu'on croit présenter aux autres. Alors, il me semble que ce, ce, ce soi-même-là, c'est juste un emballage. C'est l'emballage du, du gâteau. Et euh, quand on mange un gâteau, on ne mange pas l'emballage. Ce n'est pas l'emballage qui est important. L'emballage est là pour la présentation et peut-être pour préserver la préservation aussi. Mais ce qui est important est à l'intérieur. Donc ce, ce, ce petit soi-même euh, égotique euh, tout, tout, tout, tout, tout sec, tout, tout racrapoté, est-ce qu'on peut lui faire confiance Est-ce qu'on peut avoir de l'estime euh, de lui Mais il me semble que la réponse est dans la, dans la question et dans la présentation de, de, de cet aspect de soi-même. Mais non. non, parce que justement il est tout petit, il est, il est tout, tout étriqué. Par rapport à ce que nous sommes, par rapport à nos potentialités, ce n'est pas nous. C'est une façade, c'est une vitrine, c'est un masque. On peut parler de personnage aussi, c'est un rôle éventuellement, une fonction à laquelle certes on peut s'identifier et c'est ça le problème. C'est quand on croit que c'est ça nous-mêmes, mais comme c'est une version étriquée de nous-mêmes, évidemment... Si on s'identifie à ça, ben, on, va, on va se planter. Quoi. Parce que ce, ce soi-même n'est pas en phase avec toutes nos potentialités et, et, et tout ce que notre, euh, notre ancrage dans le, dans le réel et dans le monde et dans les relations peut nous offrir. Si on se limite à cela, parce que c'est un ego limité, c'est un soi-même limité, limitant, si on se limite à ça, on va forcément être en décalage. Parce que quand on est là-dedans, on, on se sent séparé du monde, on se sent séparé des autres. On se sent en, en conflit, en, en compétition avec, euh, avec le monde, avec, euh, avec les autres. Donc on ne peut pas lui faire confiance parce qu'il est déjà en décalage par rapport à, à la réalité. Et donc forcément il va nous mener à la catastrophe. Et évidemment le, le fait de, de faire confiance à, à celui-là... Euh, ne, ne peut que mettre à l'épreuve cette, cette confiance, parce qu'on va se planter. Alors soit, soit ça va détruire cette confiance en soi, et, et, et donc on va utiliser ces, ces échecs pour encore plus se raptisser, encore plus s'identifier à une version de nous-mêmes rétrécie. Soit on va s'accrocher à, à cet ego et puis on va passer dans l'orgueil, dans la... Dans l'arrogance, dans l'outrecuidance. Et, euh, et donc, on va être complètement déphasé par rapport à, à, la, à la réalité. Et, euh, et on va aussi s'exposer à, à beaucoup de, de déboires. On va se faire mal et, et faire mal aux autres autour de nous. Donc, il me semble que cette, cette confiance en soi, ou cette estime de soi aussi, hein, c'est pareil. Hein, si. Si on place toute notre valeur dans cette version étriquée de nous-mêmes, eh bien, on va le monde, les, les expériences, la vie va contredire évidemment cette, cette, cette, cette valeur. Donc, l'invitation dans la confiance en soi, dans l'estime de soi, c'est c'est de s'ouvrir à une, à une dimension plus plus, à la fois plus large et plus connecté de, de soi-même. Hein. c'est Jung qui utilise ce terme euh, du, du soi et qui lui donne toute sa, toute sa consistance. donc c'est nous-mêmes en tant que en, en tant que, que partie de l'univers qui renvoie à l'univers dans son entier quoi en tant que porte ouverte ou fenêtre ouverte sur l'univers, faisant partie de, de, de cet univers. Donc c'est un... une version de nous-mêmes, on est en connexion avec le monde, avec les autres, et on peut être surpris par soi-même, par ce qui, ce qui sort de soi-même. Et donc quand on... on, on s'installe dans, dans la confiance en, en ce soi-là, eh bien, euh, forcément, on est, on est surpris et, et euh, agréablement surpris parce qu'il libère des puissances qu'on ne soupçonnait absolument pas. Et chaque fois, l'invitation, c'est de ne pas s'identifier à ça, de ne pas de nouveau sécher, racrapoter notre, notre sentiment d'être à, à, à, à cela, mais de, de s'abandonner à cela, à ce qui nous dépasse, à ce qui nous. à ce qui nous. Oui, à, ce qui nous, à notre participation euh, au tout. Et donc, en fait, quand on se situe dans ce soi-là, on ne peut qu'être qu dans la confiance, parce que, mais dans la confiance au sens fort, hein, on pourrait dire dans la foi même, on pourrait dire dans l'abandon à, à ce qui est plus large que nous, à ce à quoi nous participons, on peut appeler ça la vie, l'univers, comme, comme on veut. Mais... Euh, euh, on est obligé pour se situer dans, dans le soi, dans, dans, dans cette, cet aspect de soi-même, dans cette dimension de soi-même. On est obligé de, de s'abandonner à, à la confiance. Alors l'estime, euh, pareil, hein, ça, quand on se situe dans ce, ce plan-là, dans ce plan d'existence-là, on est dans, dans la valeur, on est dans, dans, le, dans le trésor. On, est, on pourrait dire on est dans, dans la gloire, euh, et parce qu'on on vit, on vit la vie tellement intensément en s'abandonnant, en faisant confiance que, euh, à cette vie qui nous dépasse, qu'on est dans, dans la valeur maximale. Ce n'est pas, pas quantitatif, hein, c'est qualitatif, on est dans, dans une forme de plénitude. Et donc on est toujours dans le, le trésor, on, on reçoit à chaque instant le, le trésor de, de, la, de la vie. Et donc comment, comment faire pour se situer dans, dans, dans ce soi ben, L'invitation euh, sophro c'est vraiment vivre euh, l'expérience à travers, à travers notre corps, à notre notre conscience telle qu'elle est ici, maintenant donc je, je me pose là-dedans dans le, les ressentis de mon corps dans ce qui traverse mon attention, ma conscience les sensations les perceptions les, les émotions les, les pensées aussi voilà, toute cette expérience c'est ça, soi donc c'est comme si j'étais un, un, un écran sur lequel vient de s'imprimer successivement euh, des, une expérience de, de la vie, de l'univers, du monde, tout ce que vous voulez. Et euh, on est bien dans, dans le soi, l'écran. Cet écran, il a, il a, il a des bords hein, qui sont peut-être flous, qui sont peut-être pas circonscrits, exactement circonscrits, qui peuvent s'élargir. Un peu comme la vision, hein, notre notre vision, il n'y a pas un moment tac, où elle s'arrête, non, il y a une vision périphérique et on peut peut-être encore élargir cette vision avec d'autres sens plus globaux. Donc il y a, il y a cet écran, c'est ça, nous, et puis il y a dans cet écran une connexion à, à tout, à tout, au tout, au, au reste, le, le tout qui vient poser des, des traces de lui-même, de la conscience de lui-même dans, dans, dans cet écran. Donc pour, pour faire cette expérience, qui peut se nommer tout simplement « vivre, vivre l'instant », pour faire cette expérience, on peut que à nouveau s'abandonner, euh, faire confiance. Et de même, dans notre action, on peut s'abandonner aussi à, à nos capacités, aux capacités de notre corps et se dire bah, « notre, notre corps il, il va savoir quoi faire ». Je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas ce que je vais faire, mais si je suis dans l'abandon à, à, à ce mouvement de la vie que je suis, dont je suis une manifestation, eh bien, je peux faire confiance. Euh, et, et je n'ai pas besoin de me, de me figer, de me figer dans une image à un moment. Je peux vraiment me, me laisser glisser dans le flux participer à ce flux et, et occuper ma place et, euh, et, et le vivre et le ressentir à travers moi. Voilà, me semble-t-il, euh, l'invitation de, de cette, ce qui ressentit comme problématique hein, autour de la confiance en soi et de, de l'estime de soi, qui en fait n'est un problème que si on se situe au niveau du... Petit soi-même euh, auquel on se réduit euh, couramment. Et de répondre à cette invitation, de vous élargir, élargir l'expérience. Ce que j'essaie de faire ici euh, avec vous, je vous encourage à, à nous rencontrer dans, dans cette dimension-là. Euh, à bientôt!